Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui s'agit de l'Alfisa. L'Alfisa est un plat marocain à base de crêpes, de lentilles, d'oignons, de gingembre, de coriandre, de la de viande de poulet et de l'indispensable fénu grec, connu par le nom Helba, qui lui procure sa saveur unique. Ce plat est resté depuis des siècles dans les traditions marocaines. Est aussi souvent préparé à l'occasion d'une naissance afin de permettre à la mère de retrouver ses forces. En effet, ce plat favoriserait la montée du lait maternel car Alfissa est un plat nourrissant et rassasi rapidement. Je vais d'abord commencer par préparer mes fameuses crêpes connues par le nom Arzil Pour cela, il me faut 200 g de farine. 200 g de semoule fine, une pince de sel et un grand verre d'eau. Pour commencer, il faut mélanger tous les ingrédients et former une boule. Après, pétrissez la pendant 10 minutes pour qu'elle soit bien souple. Huilez votre pâte, dévissez-la en petite poule et laissez reposer 15 minutes. Huilez le plan de travail commencez à étaler vos petites boules finement comme ceci et après faites des entailles à l'aide d'un coupe pizza ensuite badigeonnez de beurre fondu et commencez à l'enrouler délicatement de façon à faire un turban Prenez une poêle, bien huilée et chaude, faites cuire vos crêpes des deux côtés. Réservez-les de côté et couvrez-les d'un tissu pour qu'elles ne sèchent pas. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer notre fameuse sauce alfisa. Donc, pour cette recette, j'ai estimé euh, pour deux personnes 500 g de poulet. Alors, dans une maranite, faites roussir vos morceaux de poulet avec deux bonnes cuillères d'huile d'olive et une noisette de peur ronde, que l'on appelle semelle, ou du beurre. 2 minutes, ensuite ajoutez 2 oignons, 2 gousses d'ail que vous devez bien lâcher et faites revenir pendant quelques minutes. Ensuite, ajoutez les épices. Pour cela, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de chaque. Curcuma, coriandre, moulu, gingembre, hanout, sel, poivre et une bonne pincée de safran. Et mélangez le tout avec une cuillère en bois. Et ensuite, ajoutez un verre de lentilles et un demi-verre de fenugrec, halba, après les avoir nettoyés et lavés. Couvrez d'un litre d'eau, laissez cuire en surveillant régulièrement la quantité d'eau pendant 35 à 40 minutes. Ne pas hésiter à goûter la sauce pour ajuster l'assaisonnement si nécessaire. Et avant de servir, faites chauffer les crêpes à la vapeur. Comme vous voyez ici, nos crêpes ultradies se détachent facilement sous forme de tagliatelle, pas besoin de couteau ni ciseaux. Et pour finir, disposez les tagliatelles de nos crêpes dans un joli plat, mettez les morceaux de poulet par-dessus, arrosez généreusement de sauce afin que les crêpes soient bien imprégnées. Voilà donc euh, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit.